Bonjour à tous. Voilà, je fais ce petit tuto pour vous montrer ma manière de faire un étalonnage sous Final Cut Pro 10.3 avec deux petits bouts de film enregistrés avec le DJI Mavic Pro en 25 images/seconde 4K et en ciné-like. Donc euh, voilà la première et la deuxième. Donc euh, en général, vous pouvez soit passer ici, mettre cet effet vidéo et le glisser là pour faire l'étalonnage, soit moi, j'utilise la petite baguette magique, afficher les réglages de couleurs. Voilà, donc euh, ce qui m'affiche ici, trois onglets, un onglet couleur, enfin oui, que j'utilise très très peu, un onglet saturation pour la saturation des couleurs, noir et blanc, ou fluo, ici il y a une petite flèche pour revenir à l'arrière, et exposition avec le curseur général d'exposition que j'utilise très peu également. Je préfère utiliser les trois curseurs ici. Donc, en général, je baisse le petit curseur des tons sombres, le petit curseur des tons moyens, et j'augmente les tons clairs. Voilà. pour Je cherche le point qui me plaît le mieux, sans saturer... sans cramer toute cette partie. Hein. Voilà, et bon, je peux monter un petit peu la saturation des couleurs. Là, par contre, j'utilise les trois curseurs. Je regarde le résultat. Ça paraît pas mal. C'est bien saturé. Voilà. Donc après, il y a deux manières pour répercuter ces réglages sur ce bout de film. Donc, je copie les attributs de celui-ci copier, après je sélectionne la cible, je fais coller les effets, si je veux coller tous les effets du film d'avant, coller les attributs, si je veux sélectionner les attributs que je veux copier, coller, donc je fais coller les effets, vous allez voir, bim, ça rend très très bien, voilà, ça me paraît pas mal. Je pourrais même, alors si je veux, je peux rajouter un petit peu de sat, de, de, de voilà, je rajoute un peu de trucs comme ça, je fais un petit réglage plus, plus fin, voilà, ou alors vous avez, donc je peux vous montrer également avant, après, tac, donc euh, le -là qui est assez fade, pas autant que le DLog, mais c'est fade, et après avec le talonnage. Voilà, Donc, il y a une autre manière de procéder qui est correspondance de couleurs. Donc là je sélectionne la partie que je vais faire correspondre. Ici par exemple. Je clique. Comme vous voyez mon curseur a changé. Et là, je vois le résultat. Je fais appliquer la correspondance. Et voilà. Et donc là, on a aussi avant, après, sur la correspondance des couleurs. Ça rend pas mal aussi, il faut le dire. Voilà, après, donc ben, il faut s'amuser à jouer sur les, sur les curseurs, à bouger les curseurs. Si on veut enlever une dominante de couleurs, c'est ici. On peut aussi afficher les instruments vidéo pour CD. en principe normalement ça ne doit pas dépasser 100 et ça ne doit pas être en dessous de 0 ce qui n'est pas le cas ici on peut voir par contre que sur celui-ci ça va voilà donc euh, et ben, si vous êtes, euh, si vous avez apprécié ce petit tuto je vous invite à mettre un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi si vous voulez d'autres tutos dans ce genre.